Si ma mère ne parvient pas à contrôler ma vie, ce n'est pas un passant comme toi qui viendra le faire. Hey Je me rends compte que tu as tes grands ailes. Tu n'as rien à dire concernant ma vie privée. <rire> C'est maman qui avait raison. Tu ne peux rien m'apporter. La preuve, regarde-moi ton chapeau. Je m'en vais. Priez de ne plus me chercher. ouvre à tout avec les femmes. celui pas Michel, s'il te plaît. Oui, j'ai besoin de temps, maman. Je vais me rapprocher un peu avec les mouches pas que la client trouve encore en train de les là D'accord. Je commence par les, pointes. Mmh. les points les pointes. Arrête bien Tu ne connais pas, mais tu as je... mmh. mmh. okay. la voilà. Là, je, veux bien bien bien. Bien. je veux savoir pourquoi tu as choisi de faire la coiffure, ce métier en fait. Oh, je suis juste passionnée par la coiffure, moi. Bref, tout ce qui est esthétique, euh, coiffure, beauté, je suis très passionnée. Oui. Tu as les mêmes goûts que moi. <rire> je ne suis pas sûre qu'en matière d'homme, Liliane, nous aurons les mêmes goûts. Franchement. tu parles comme ça, parle du travail. Mais dis-moi déjà Liliane, toi tu les aimes comment, quand petit costaud comment comment oui, as tu les petit donc du coup j'aime moi déjà moi je les aime pas gros pas petit bref moyen normal <musique> Salut chérie. Salut. Salut. Merci. Okay. tu prends quelque chose Non mais si. Ok. Bon, je vais être ton but alors. Tu sais, depuis que tu es entrée dans ma vie, je sens des choses bouger. J'ai un, or, un or positif qui me suit. ça chérie. Tu sais, je n'ai pas dormi de la nuit. Je vais te rendre heureuse. Bon, écoute. J'ai un business que je monte depuis. Il y a de cela trois mois. Et... Ce business dont on parle, il est... Intrigué d'un chiffre de 500 000 francs. Mais ne te dérange pas. Puisque je me suis préparé. Si je t'en parle, c'est parce que avant de le lancer, il y a certains papiers qu'il va falloir que je légalise. Mais euh, j'ai un ami qui a promis qu'il allait m'aider. Malheureusement, euh, il a perdu son papa ce matin. Mais chérie, s'il te plaît, j'ai besoin de 80 000. C'est un vrai. Je te le rendrai euh, d'ici une semaine ou trois jours si tu le veux. C'est vraiment compliqué, chérie. Je te comprends, je te comprends. Absolument. Mais je vais essayer de, de demander à les amis. D'accord, chérie, merci beaucoup. Voilà, on va de te comme ça. Tu sais, si c'est pour lancer ton business, je vais t'aider. Bon. Mais là, il faut que je parte. Déjà Je suis déjà en retard à la réunion. Ouais, j'envoie la même fois chez toi qui traîne et juste que j'ai la facture de ma bière. Je ne voudrais pas dépenser si mon femme de promesse. Tu n'as pas besoin de me supplier, chérie. Allez, tiens. Merci. Merci. Bon, je t'appelle tout à l'heure. Bonjour ma B.S. C'est comment? Roger, c'est comment? Bonjour madame. Une tasse? Ah non merci, je n'ai pas faim madame. Mais, même les tu sautés tu ne manges pas? Ah, non, non, merci. Ah bon? Donc comme ça, vous vous connaissez? Quoi? Vous vous connaissez? Mais c'est mon fiancé. Quoi? Roger, tu connais cette dame, comment? Euh, Excusez-moi madame. Chérie, je peux aller travailler. Roger Il a demandé à ma main il y a de cela quelques jours, raison pour laquelle nous sommes là pour te le présenter. Roger, tu m'as dit l'autre jour que quoi Qu'on a fait chemin ensemble non Hey Hein Mamadou et ta sont devenus grave. Euh... Seigneur Jésus Roger Chérie, euh, je vais aller travailler. Roger Tu me disais quoi avant-hier Tu m'as dit avant-hier que quoi quand tu n'as personne ici, on va faire chemin ensemble, non Hey! Excusez-moi, Si quelqu'un n'a pas peur de vous, Roger, je va pas peur de Sébastien. Excusez-moi, madame. Je t'excuse maintenant. Roger, Roger donc c'est comme ça. Hein? Je t'attends dans la voiture. Je t'attends dans la Regardez-moi, je t'attends dans la voiture. Quelle voiture tu as Je dis, vous vous êtes, êtes retrouvé où Donc comme ça, tu as fini avec tous tes gigolos. Maintenant, c'est sur mon Roger que tu as atterri. la paix Roger, si je voulais sortir avec les sortez avec et lui depuis. Maman, ton cœur l'est. Ben gigolo. Donc, comme ça, là, tu es devenu l'arachide du deuil. Oui. N'importe qui, n'importe qui te ramasse. Oui, j'accepte. Tu as fini de donner le charme à mon frère, jusqu'à il est parti. Maintenant, tu récupères, tu fais la collection avec tous les gigolos. Comme ça, pour venir jouir des biens que mon frère C'est la collection, Donc, là, là, que je déplorable. fais. C'est déplorable. Oui. C'est vraiment trop déplorable et trop sale de ta Merci part. Merci beaucoup. Ah Michel, je te dis bien, je redynamise mes organes de base. Tu as compris non Si vous voulez sortir avec ton livreur, est-ce que c'est depuis il y a longtemps que je sors avec lui Mais je le regarde c'est un livreur, ce n'est pas ma catégorie. Tu as compris Si mon frère pouvait se lever de la tombe il quoi? et voir son derrière...